Bonjour les futures mamans, j'espère que vous allez bien, bonjour à toutes euh, parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, qui suivent ce genre de vidéos alors qu'elles n'ont rien à voir avec euh, la grossesse et la maternité donc je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'épisode de la fameuse valise maternité la mienne ainsi que celle de bébé puisqu'il me reste à peu près deux semaines pour mon accouchement donc je suis un petit peu stressée quand même parce que je ne sais pas ce qui m'attend exactement mais voilà euh, donc j'ai préparé, j'ai bouclé les valises il y a pas mal de temps mais il y avait toujours quelque chose à rajouter ou à changer ou à enlever euh, maintenant que tout est prêt tout est fini euh, je peux enfin vous filmer cette vidéo donc je vais commencer avec la valise du bébé donc pour la valise du bébé j'ai fait deux sacs donc un petit sac pour la salle d'accouchement et j'ai fait une grosse valise pour le séjour, je ne sais pas, de temps, je ne sais pas combien de temps je vais rester, euh, peut-être 5, 4 nuits ou 5 nuits, je ne sais pas. Ici en Belgique pour un accouchement normal c'est normalement 4 nuits, avec Cyrine je suis restée 3 nuits parce que voilà mon gynéco a vu que tout allait bien, il m'a autorisé à sortir au bout du 3e, de la troisième nuit. Euh, mais normalement c'est 4 nuits après pour une césarienne ça peut aller jusqu'à une semaine, entre 5 jours à 7 jours euh, après je ne sais pas, voilà ce euh, ne sera pas très lent <rire> mais bon j'ai préparé ce qu'il faut et s'il y a quelque chose à rajouter, donc il y aura toujours mon mari qui pourra me ramener ce qu'il faut euh, s'il y a du linge à faire je pourrai l'envoyer avec mon mari pour qu'il le fasse et qu pour, pour qu'il me ramène autre chose etc donc euh, c'est bien aussi d'avoir un mari ou euh, quelqu'un de la famille pour, pour vous aider, pour vous dépanner euh, durant votre séjour si vous avez besoin de quoi que ce soit donc je vais vous parler de euh, la salle d'accouchement donc euh, il faut vaut mieux mettre un petit sac voilà comme celui-là moi j'ai celui-là, pour euh, c'était à Cyrine et euh, je l'utilise maintenant pour, pour bébé donc j'ai mis euh, quelques trucs euh, pour la salle d'accouchement comme ça mon mari ne sera pas perdu euh, au milieu des valises. alors dans ce sac j'ai mis un body voilà un mois qui se ferme de côté comme je vous ai dit c'est important euh, ça facilite la tâche voilà pour l'enfiler j'ai mis euh, un pyjama en velours qui tient chaud du un mois aussi j'ai mis une petite brassière pour garder bébé bien au chaud et puis j'ai pris un ensemble de voilà, un petit bonnet, des chaussons et des moufles. Voilà, pour garder bébé bien au chaud. Euh, j'ai pris aussi une couche, un bavoir et une petite couverture pour enrouler bébé dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour la salle d'accouchement. Alors, pour le bébé, pour le séjour, j'ai pris... Des body qui se ferment sur le côté. J'en ai pris une pile, je crois qu'il y en a 5 ici. Voilà. À raison d'en va dire un body jusqu'à deux par jour. Et voilà, si ça ne suffit pas, je demanderai à mon mari de, de laver ou de me ramener d'autres de la maison. Voilà, j'en ai pris 5. Manches longues qui se ferment sur le côté en coton. Après les body, j'ai pris des pyjamas. Alors j'ai pris des pyjamas en velours. J'en ai pris 4, euh, plus le cinquième de la salle d'accouchement. Euh, j'en ai pris aussi en coton parce que je me suis dit voilà s'il fait chaud dans le s'il fait chaud dans le dans le dans la, dans ma chambre euh, je vais peut-être mettre le bébé plus à l'aise avec des pyjamas en coton donc j'en ai pris trois euh, j'ai pris aussi une deuxième brassière puisque la première c'est pour la salle d'accouchement j'ai pris une deuxième brassière comme ça euh, et puis aussi euh, d'autres bonnets alors j'ai pris deux autres bonnets, un pour le jour de la sortie, un autre pour voilà après le bain. J'ai pris deux paires de moufles et des chaussettes, des petites, des petits chaussons. Voilà. Ensuite, euh, pour la sortie, alors j'ai pris une tenue de sortie comme ceci que j'ai eu à Orchestra. J'ai acheté à Orchestra. Donc voilà, elle est composée de. Il y a un body, je pense, ou un t-shirt. Il y a un t-shirt manche-langue avec une combinaison, une petite, petite grenouillère comme ça, avec un, une brassière voilà, en coton, un gilet comme ça en coton. Et voilà. Euh, pour la sortie de bébé aussi, j'ai pris un combi-pilote comme ça, pour garder bébé bien au chaud, parce qu'ici, le, le temps en Belgique, c'est vraiment fou. Euh, la, la semaine passée on a eu du 26 degrés jusqu'à 30 degrés et cette semaine on est à 7-9 degrés génial <rire> donc euh, comme on ne sait pas comment, euh, comment le temps va être donc j'ai pris le nécessaire après pour le dodo de bébé euh, j'ai pris les maillotages que j'ai acheté de chez Red Castle et je vous ai montré ça sur euh, sur ma story, en, sur Instagram et aussi euh, une, une gigoteuse voilà pour que bébé fasse dodo tranquillement donc je, je vais voir est ce que le bébé tolère les maillotages ou bien je mets uniquement la gigoteuse donc pour le bain j'en ai pris euh, j'ai pris deux serviettes de bain comme ça deux capes de bain avec le gant de toilette donc voilà j'ai pris des petits bavoirs comme ceci donc j'ai pris les tototes, les tétines, j'en ai pris plusieurs. Je les ai stérilisées à l'avance. J'ai pris aussi des petits torchons comme ça en cotant. On ne sait jamais si bébé bat, vous pourrez essuyer quelque chose. Je vous ai déjà montré ça sur ma, dans ma liste de naissance. Puis après, bon, je vais vous montrer le côté euh, rose de toilette. Alors, j'ai pris des couches pampers euh, Newborn. C'est marqué euh, nouveau-né. Euh, entre 2 et 5 kg. Voilà, c'est ce que j'avais utilisé pour Cyrine et je vais réutiliser ça. Donc j'ai pris un paquet de 44, mais si ça ne suffit pas, voilà. Je... je rappelle mon mari pour qu'il m'en ramène encore. Alors, j'ai pris des lingettes. Et puis la trousse de toilette de bébé qui contient pas mal de choses. Donc j'ai du coton, coton-tige. Sérum physiologique. Euh, papier mouchoir. Euh, du lait nettoyant, du lait, pour, voilà, du lait de toilette Une lotion, plutôt ça c'est shampoing gel douche Mais j'ai mis tout dans des petits flacons comme ça que j'ai acheté à Primark Donc ça voilà, c'est un gel lavant de chez Nivea que j'ai mis ici Ça sert pour les cheveux ainsi que pour le corps Vraiment génial Une crème hydratante de chez Nivea euh, De la vitamine D pour bébé Papier mouchoir, on ne sait jamais donc la fameuse trousse Philips Avent avec euh, tout ce qu'elle contient à l'intérieur. Euh, vous avez tout quoi. Vous avez le euh, thermomètre, vous avez les brosses à cheveux, vous avez pour nettoyer le nez. Euh, enfin, vous avez tout ici dans cette petite trousse. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Un autre gant de toilette. Du liniment. Ça c'est très très très important. Avec les carrés de coton. Et j'ai pris euh, des crèmes pour... Euh, pour les, pour les fesses. Et euh, sinon j'ai pris de l'huile d'argan. Euh, 100% naturelle. Euh, pour hydrater le corps de bébé. C'est pas mal aussi. Euh, quelque chose de très important aussi. Normalement on vous donne ça à l'hôpital. Mais voilà. Au cas où. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc voilà. J'ai pris de la gaz comme ça. Pour le cordon ombilical. Et j'ai pris euh, les granulés euh, d'acide salicylique je pense que ça se prononce comme ça donc ça c'est quoi, c'est comme une sorte de poudre que vous mettez euh, sur le nombril du, du bébé, sur le cordon ombilical du bébé, euh, puis vous enroulez avec euh, avec euh, la gaze et ça aide à faire sécher le cordon ombilical pour qu'il se détache au bout de quelques jours donc voilà ça c'est important après, euh, j'ai pris du Nutrilan parce que c'est le lait que je compte utiliser pour bébé. Donc, comme je vous ai dit, euh, je compte adopter un, un allaitement mixte, on va dire. Donc, je donnerai le sein ainsi que le lait Nutrilan euh, standard, premier âge, voilà, entre 0 et 6 mois. Euh, j'achète ça sur un site, je peux l'acheter en pharmacie mais sinon je l'achète sur un site hollandais pour ma fiscirine j'avais utilisé le Nutrilant mais AR anti-régurgitation qui était un peu plus épais mais cette fois-ci je compte utiliser le standard on verra par la suite et euh, donc voilà il faut de l'eau minérale avec bien sûr pour, pour, pour le bébé, euh, la bouilloire ou encore un goupillon un goupillon ou encore euh, les biberons voilà, que j'ai stérilisés et que je prends avec moi, je prends les petits formats en plastique, euh, ça m'évite ça de, de, de, de prendre plein de choses avec moi, donc je pense que ça c'est déjà pas mal, c'est suffisant pour bébé et si je vois que j'ai besoin d'autre chose, bah mon mari sera inchallah ici donc euh, voilà, ça c'était euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour bébé on va passer tout de suite à ce qu'il faut pour la maman passons maintenant au côté maman donc j'ai fait une valise à part parce que c'est une valise que je vais prendre avec moi dans la salle d'accouchement il y aura tout ce qui est nécessaire pour moi si le travail dure trop longtemps si j'ai envie voilà, de m'occuper un petit peu ou euh, voilà pour me changer etc on ne sait jamais, ça peut durer très très très très longtemps euh, donc du coup j'ai pris le nécessaire alors pour la salle d'accouchement j'ai pris des chemises de nuit euh, avec une, un peignoir on ne sait jamais s'il fait frais, s'il fait chaud, je ne peux pas savoir. Donc euh, j'ai privilégié des chemises de nuit assez.. Euh, voilà, qui, qui arrivent au niveau des genoux et qui s'ouvrent ici, voilà, pour le premier contact avec bébé. Euh, voilà, avec euh, le peignoir. Et sinon, autrement, j'ai pris une deuxième. Au cas où euh, je perds les os, je tâche ma chemise de nuit, on ne sait jamais. Euh, voilà il y a toujours du on sait jamais dans les affaires de maman après euh, voilà j'ai pris euh, mes crocs <rire> je ne suis pas très pantoufle j'ai horreur de ça et euh, voilà mes que je préfère les laisser à la maison donc j'ai pris j'ai pris des, des crocs comme ça où je me sens très à l'aise. Et j'ai pris aussi des chaussettes, donc euh, voilà, des chaussettes légères et des chaussettes épaisses, on sait jamais. Euh, j'ai pas pris de, de, de jambières, j'avais pris pour la naissance de Cyrine, mais c'était mois de janvier, évidemment. Donc là, ça sera euh, mois de mai, je ne crois pas que c'est nécessaire. nécessaire. Euh, ensuite, j'ai pris des pyjamas. Donc voilà, j'ai pris trois pyjamas pour, pour le séjour. Euh, je ne sais pas si euh, j'en aurais encore besoin mais voilà j'ai pris des pyjamas qui euh, s'ouvrent devant qui sont faciles qui facilitent la tâche de l'allaitement et euh, où je me sens très à l'aise dedans euh, je n'aime pas prendre des choses qui me serrent surtout euh, les, pre les premiers temps euh, autrement voilà pour les, pour les sous-vêtements j'ai choisi des, des sous-vêtements euh, des, des culottes assez élastiques on va dire qui tiennent bien les serviettes euh, je ne suis pas très euh, culotte jetable parce que j'ai déjà testé j'ai je n'ai pas vraiment apprécié donc euh, j'ai pris des culottes euh, style gain ou un peu élastique voilà, qui tiennent bien la serviette en place j'ai pris des serviettes même si on nous, euh, on nous offre des serviettes euh, à la maternité mais j'ai quand même pris euh, opté pour hein, ces serviettes là que j'ai vu à Carrefour, où c'est marqué, il voilà, y a 6 gouttes, c'est Maxi Night. Très très très absorbante, c'est le maximum. Euh, parce que voilà, les serviettes Always Nana, je ne crois pas que c'est euh, génial pour, euh, pour, euh, pour des... l'accouchement. Voilà, Maxi absorbante, il y en a 12. Donc c'est juste pour tester. Je sais qu'on nous donne à la maternité, mais si ça va pas, voilà, je change. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris aussi Alors, pour les sous-vêtements, bien sûr, culottes, bustiers, euh, lingerie, voilà, des, des, des soutiens gorge spéciales, à, à, à, allaitement, ou encore les coussinets d'allaitement. Euh, j'ai pris aussi des serviettes, parce qu'on on, on, on nous donne pas des serviettes pour le bain. Donc j'ai pris deux serviettes pour le bain, une serviette pour le visage... Et euh, des petites serviettes comme ça pour la toilette intime. Et puis j'ai pris voilà, des mouchoirs jetables et des sacs poubelles comme ça pour mettre euh, le linge sale si je veux que mon mari fasse la lessive pour moi. Parce que... Alors j'ai pris ma trousse habituelle, j'ai pas pris la grande, j'ai pris celle-là taille moyenne. Donc euh, ici, c'est des choses que j'enlève presque jamais. J'ai du coton, coton-tige, des petits carrés de coton euh, ou bien mes épingles. Mais bon... Ou des, des, des élastiques pour les cheveux, pour ramasser mes, mes cheveux. Ce côté-là, je l'ai laissé vide parce qu'après après euh, dernière minute, je mettrai euh, quelques petits trucs pour mon make-up. Pour la photo, on va dire. <rire> Et puis ici, j'ai mis euh, tout ce qui est nécessaire je, euh, pour, pour mon séjour. Donc, je privilégie plus les, les petits flacons comme ça pour les voyages que vous pouvez, utiliser un peu par, que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc ici, euh, j'ai du gel intime. J'ai du shampoing, de l'après-shampoing, d'éodorant, la crème pour les mamelons pour éviter que ça fasse mal après l'allaitement, donc je vous en ai déjà parlé, elle est 100% naturelle, ça s'appelle l'anolin, euh, j'ai pris voilà, de l'huile d'amande douce parce que je me démaquille avec, ici j'ai un petit gel douche de chez le Body Shop. Euh, voilà mon, mon tonique pour le visage, ma lotion tonifiante. Et ça, c'est voilà, mon, mon gel habituel de chez The Body Shop que j'ai mis ici euh, pour me laver le visage. J'ai pris une crème hydratante pour le corps. Je peux l'utiliser aussi pour les mains. Et j'ai pris aussi euh, du baume à lèvres. Voilà. Euh, mon petit dentifrice. Il ne reste plus qu'à mettre euh, ma brosse à dents en dernière minute. Euh, mon parfum, voilà, mes petits parfums, je les mets ici, donc euh, j'ai choisi, je crois, Dior, euh, j'adore Dior et ici, je crois que c'est Escada Magnétisme. Une brosse à cheveux et puis là, j'ai mis euh, <rire> ça pour, le, pour me frotter le corps. Voilà, ça c'était ma trousse de toilette. Après, voilà, pour passer un petit peu de temps, euh, je prendrai forcément des petits snacks. Euh, autrement, voilà, mon chargeur pour le téléphone, mon appareil photo. Ou autrement, un petit bouquin pour, euh, voilà, pour faire passer le temps. Ah oui, pas que j'oublie. Donc les filles, un truc aussi important, euh, c'est de préparer une petite trousse ou une petite pochette où vous allez mettre vos documents euh, officiels nécessaires, comme par exemple votre carte d'identité, euh, votre livret de famille... Euh, n'oubliez pas non plus votre dossier médical ou votre, votre carnet de santé où il y a toute l'évolution de votre grossesse et de votre bébé. Euh, n'oubliez pas non plus euh, votre, votre assurance maladie, votre carte d'assurance maladie, euh, votre carte de groupe sanguin si c'est nécessaire. Voilà, vous emportez tout avec vous, n'oubliez pas quelques pièces de monnaie, on ne sait jamais si vous avez besoin de quelque chose. Donc il y a des distributeurs euh, automatiques dans les hôpitaux. Voilà, c'est tout ce que euh, je peux vous dire. Donc ça, vous pouvez le mettre dans votre sac, euh, dans le sac du bébé ou dans votre valise à vous. Euh, pour la salle d'accouchement, on ne sait jamais, vous en aurez peut-être besoin. Donc euh, je crois que c'était tout pour, euh, pour ma valise à moi. Euh, si j'ai oublié quelque chose, elle sera forcément euh, dans la liste que vous allez trouver dans la barre d'informations que vous pouvez télécharger. Euh, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose que vous pouvez me conseiller avant mon accouchement il ne reste que deux semaines n'hésitez pas à me le laisser en commentaire euh, sinon voilà c'est tout euh, souhaitez moi un bon courage j'en ai vraiment besoin <rire> priez pour moi euh, je stresse un petit peu, je ne sais pas pourquoi je souhaite aussi beaucoup de courage à celles qui vont accoucher également euh, et puis pour celles qui n'ont pas encore eu cette, ch cette chance euh, d'avoir des enfants, je prierai pour vous de tout mon cœur le jour de mon, de mon accouchement. Euh, sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!